Bienvenue au webinaire d'éducation financière pour la présentation des nouvelles tâches sur le bloc intégré d'un monde du travail. Euh, bon, pour commencer, je vous rappelle, mais vous le savez sans doute, savez sans doute tous déjà, que le matériel qu'on a produit, on ne le fait pas tout seul. En fait, on le produit avec la collaboration de différents organismes publics, Autorité des marchés financiers, l'Office de la protection du consommateur, l'Office du Québec et CNSST. Et euh, les contenus, on les fait beaucoup aussi avec euh, des professeurs de l'UQTR, du département de sciences comptables, donc qui valident euh, dans le fond tout ce qu'on fait. <coughs> Comme Steve le disait tout à l'heure, tout est euh, en ligne et accessible sur la page édifine.rétitus.qc.ca. On a mis les liens aujourd'hui. Euh, vous avez besoin pour avoir accès au diaporama et aux corrigé d'avoir euh, le mot de passe, donc avoir un accent enseignant. Pour ça, euh, c'est simple, vous remplissez le formulaire et nous, on vous répond en vous donnant les euh, informations nécessaires. Euh, donc, aujourd'hui, on va vous présenter trois tâches du bloc euh, « Intégrer le monde du travail ». Il y a une tâche, une quatrième tâche qui va venir euh, bientôt, qui est celle sur euh, le paiement des impôts. Elle est actuellement en cours de construction. Donc, euh, là, ce que je vais vous présenter, c'est les tâches euh, conciliées études et travail. Droits et responsabilités des travailleurs et euh, devenir travailleur. Donc, c'est des tâches qui sont inégales en termes de longueur. Vous pouvez le voir si vous regardez sur la planification globale. La première tâche euh, elle est plus courte que les deux autres que je vais vous présenter. Et euh, j'attire votre attention aussi sur le fait que la tâche devenir travailleur inclut certaines notions qui font partie du bloc poursuivre ses études. Donc, pour des raisons de cohérence logique, on a regroupé certaines choses. Alors, première tâche, on se lance, euh, conciliation études-travail. Donc ça, ça fait un peu le pont entre euh, le bloc « Poursuivre ses études » et le bloc euh, « Intégrer le monde du travail ». C'est une tâche qui est euh, vraiment plus courte que les autres, donc une seule période, euh, et elle est relativement simple. La tâche finale, ça ne sera rien de très compliqué, euh, et c'est peut-être un peu la plus euh, ordinaire, je dirais. Donc, dans un premier temps, les élèves doivent avoir accompli un peu un devoir à la maison. Donc, il faut leur demander pendant une semaine de regarder un peu comment leur temps est réparti dans leur semaine. Donc, combien de temps est consacré aux études, combien de temps au sommeil, à l'alimentation, au travail, etc. pour se faire un portrait de leur semaine. Évidemment, c'est plus intéressant quand on parle de conciliation études travail de regarder la semaine des étudiants ou des élèves qui travaillent. Ils vont pouvoir ensuite comparer le portrait de leur semaine avec un portrait d'une semaine dite équilibrée, euh, et ils pourront même comparer leur semaine avec euh, les semaines des autres élèves du Québec qui vont avoir rempli le Google Formulaire qu'on a créé pour ça. Donc euh, là, c'est d'essayer de voir est-ce qu'eux euh, ont une semaine euh, assez équilibrée, et comment elle se positionne par rapport à, à d'autres élèves du Québec. Ensuite de ça, euh, ils vont essayer à partir d'un dossier documentaire de tirer les avantages et les inconvénients de la conciliation des études et du travail. Donc, ils vont regarder des courtes de vidéos, lire des extraits de journaux, d'articles de journaux sur euh, ces sujets-là pour essayer de vraiment voir c'est quoi l'avantage de travailler en étudiant et euh, c'est quoi les inconvénients. Et finalement, comme je vous dis, c'est vraiment une tâche qui est plus courte. On va leur demander comme tâche finale d'essayer d'inventer, de, euh, d'imaginer une mise en situation dans laquelle euh, un élève aurait des difficultés à concilier l'étude et le travail et euh, évidemment de trouver une façon de contourner cette situation-là euh, pour vraiment euh, se rendre compte finalement c'est quoi la, la, la manière de bien concilier l'étude et bien le bien travail. Donc, je vais laisser euh, la vais laisser, euh, parole à Maud pour la présenter à la prochaine tâche. à moins qu'il y ait des, qu des questions. D'accord. Donc, la deuxième tâche porte sur les droits et les responsabilités des travailleurs. C'est euh, le gros morceau, je dirais, là, de notre doc intégrer le monde du travail et ça va surtout toucher les règles relatives au travail. Donc, surtout traiter des normes, sur euh, les normes du travail. Rapidement, si on fait euh, le parcours euh, global de cette tâche-là, donc elle est sur quatre périodes. La première période, euh, on pose à les, à la, les, la question « connais-tu tes droits en tant que travailleur? » et euh, on commence à compléter le schéma sur le travail. Donc, euh, c'est vraiment autour du concept de travail et le schéma sera complété pendant les quatre périodes. Il y a également des cours de mises en situation sur les normes du travail. Le cours 2 est plus sur les avantages sociaux. Le troisième cours, c'est vraiment euh, axé sur la simulation négo. Et le dernier cours, ce sera plus le cours pour développer la compétence, donc de justifier les choix qui ont été faits lors de la négociation de la convention collective. Donc ici, euh, vous voyez le schéma du concept travail. Donc, on voit au centre euh, employeur-travailleur. En haut, euh, c'est chapeau euh, chapeauté, dans le fond, par la Loi sur les normes du travail et les autres lois. Et l'élève, donc, devra compléter ce schéma-là durant les quatre périodes. Puis, on a séparé ici, bon, d'un trait d'union, euh, les avantages sociaux et le syndicat, étant donné que qu'ils ne sont pas euh, soumis euh, aux lois sur les normes du travail. Ensuite, on présente aux élèves certaines mises en situation qui ont été créées par la CNESSC, donc des situations imagées courantes de jeunes, et les pistes de solutions de chacune des mises en situation se retrouvent dans le PowerPoint, le diaporama de l'enseignant. Ensuite de ça, donc, si on veut le bout le plus amusant, euh, de cette tâche là c'est vraiment le jeu Négo. C'est une idée qu'on a reprise, euh, je pense que c'est un jeu qui circulait beaucoup euh, dans les commissions scolaires et euh, dans plusieurs écoles. Donc, euh, l'objectif, c'est de négocier une convention collective. Les, les élèves sont placés en équipe de six, où est-ce que la moitié sont considérés comme des employés et l'autre moitié comme des employeurs. Et ils doivent négocier 15 clauses qui ont déjà été soumises. Et ils doivent conclure et signer finalement une entente euh, dans les temps là, qui ont été ciblés par l'enseignant. La grosse différence, en fait, de ce jeu-là qui existait déjà, puis on, on savait que les élèves appréciaient beaucoup, la différence, c'est que nous, on a ajouté euh, dans les clauses certaines options qui ne respectent pas la loi sur les normes du travail. Donc, c'est un objectif supplémentaire, donc, de négocier pour que tout soit conforme aux normes du travail. Donc, rapidement, c'est à quoi ça peut ressembler. Donc, ici, on voit euh, la clause 1, euh, c'est sur le salaire horaire de base. Donc, on a plusieurs choix, vite. Donc, là, les élèves pourront négocier, mais on voit très bien que le choix A de 10 et 75 de l'heure ne correspond pas au salaire minimum de base en tant que salarié. Et bientôt, le B ne correspondra plus euh, euh, non plus au nombre du travail là, quand ce sera à 12 de l'heure. Et donc, chacune des clauses, comme ça, doivent être négociées et il y en a 15. Ils inscrivent leur choix et finalement signent le résultat de la négociation. La question finale, donc, au dernier cours, on demande vraiment de réfléchir au choix qu'ils ont fait. Euh, donc, c'est sûr qu'il y a 15 clauses, donc, ça, ça va être de circonscrire. Euh, certaines clauses, pourquoi ils ont ou elles ont privilégié, euh, je ne sais pas moi, le salaire ou bien les vacances payées et pourquoi ils ont renoncé à d'autres clauses. Donc, il faut également qu'ils traitent du processus de négociation, donc leurs arguments. Par exemple, je ne sais pas moi, ça ne fait pas… Euh, la clause ne correspond pas aux normes du travail, ça pourrait être un, un argument valide. Et expliquer les compromis qu'ils ont dû faire, soit en tant qu'employé ou en tant qu'employeur. Donc, c'est ce qui euh, termine euh, la tâche droit des responsabilités des travailleurs. OK. Alors, moi, je vais vous présenter maintenant la dernière tâche, Devenir travailleur, qui est une tâche quand même relativement longue aussi. On l'a conçue pour euh, quelques couvre trois cours. Euh, un peu comme la tâche sur le choix du cellulaire ou la tâche sur le financement des études, on a voulu faire une tâche finale qui euh, vous laisse le choix de faire travailler les élèves dans leur propre situation, donc une situation réelle, ou euh, si euh, particulièrement vous n'avez pas d'accès à Internet, vous pouvez faire seulement la situation fictive. Euh, Qu'est-ce que les cours vont aborder comme contenu? Euh, D'abord, le bulletin de paix. Donc, quand on est travailleur, forcément, on a un salaire et euh, souvent, on a, malheureusement, des retenues à la source sur notre bulletin de paie. donc d'essayer de voir c'est quoi ces retenues-là. Euh, aussi, on a voulu aborder la question de euh, l'écriture d'une lettre de présentation et la préparation d'un curriculum de vitae. Donc, ça, ce n'est pas au programme, donc c'est une matière qui est facultative, puis peut-être que euh, les élèves vont l'avoir déjà vu avec le conseiller en orientation dans le camp du PTO, etc., donc, ça, c'est vraiment à voir si vous voulez aborder euh, plus en profondeur ou moins la lettre de présentation et le CV. Mais nous, on s'est dit que c'est vraiment quand même important de penser à l'intégrer dans euh, cette euh, séquence de cours-là. Ensuite, dans le cours 2, on va toucher plus à la perte d'emploi, euh, tout ce qui est l'assurance-emploi, les critères d'admissibilité. Euh, pour ensuite revenir, une fois qu'on a perdu son emploi, bien, qu'est-ce qu'on fait? On en cherche un autre, généralement. Donc, euh, on a décidé d'aborder ensuite les stratégies de recherche d'emploi. Ça, c'est des contenus qui faisaient partie de euh, l'enjeu financier intégré, pas intégré, mais euh, poursuivre des études. Et puis, finalement, pour le cours 3, ben, c'est le cours qui est consacré à la tâche finale que je vais vous présenter euh, d'ici quelques minutes. Alors... Euh Comment ça fonctionne? Donc, pour le premier cours, pour aborder le bulletin de paix, euh, on a imaginé une activité qu'on a intitulée Jour de paie ». Et euh, ce qu'il faut, c'est dans le fond que l'enseignant distribue euh, des bulletins de paix aux élèves. Donc, on en a imaginé quatre types de bulletins de paix. Un qui est pour euh, le bulletin de paix d'un salarié, euh, un autre pour un salarié au pourboire, un pour un salarié à la commission et finalement, un. Euh, plus une comptabilité d'un travailleur autonome. Donc, regardant leur bulletin de paie, chaque élève se pose un peu des questions. Euh, c'est quoi le type d'emploi? C'est quoi le type de salaire orang qui voit sur son bulletin de paie? Combien d'heures il a travaillé? Donc, ça lui permet de voir qu'est-ce qu'on peut retrouver sur un bulletin de paie et euh, c'est quoi les retenues aussi à la source sur le bulletin de paie. Donc, ça va permettre de vraiment faire le tour des différents types de rémunération de cette façon-là. Donc, en voici un exemple. Ici, ça, c'est le bulletin de paie du salarié euh, de base, je dirais. Il est inspiré d'une situation d'apprentissage de Revenu Québec. Euh, ensuite, euh, une fois qu'on va avoir vraiment bien euh, étudié là, les différentes composantes du bulletin de paie, les différentes retenues à la source, donc les impôts, les, euh, par exemple la, la RRQ, la RQAP, etc., euh, <coughs> On va euh, travailler un peu sur la lettre de présentation et le CV. Comme je le disais tout à l'heure, c'est facultatif. Donc, il y a possibilité aussi que les élèves terminent cette section-là à la maison en devoir, mais ils vont avoir besoin de leur lettre de présentation et de leur CV pour la tâche finale, donc pour le cours 3. Donc, euh, ça, c'est à retenir. Cette tâche finale-là, en quoi est-ce qu'elle consiste? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des euh, offres d'emploi pour la situation fictive. Euh, ces offres d'emploi-là, dans le fond, correspondent aux différents types de salariés, donc le salarié régulier, salarié au pourboire, à la commission, et euh, une sorte de description d'un emploi que pourrait avoir un travailleur autonome. Ça, ça c'est vraiment ici là, pour la situation fictive. Euh, et là, euh, on a un personnage fictif qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Arnaud. Euh, on a revu son CV, donc c'est quoi un peu euh, ses compétences, ses expériences, les qualifications qu'il a. Et aussi, euh, dans la mise en situation fictive, on voit un peu le personnage comme tel, c'est quoi euh, ses intérêts, ses euh, qualités euh, personnelles. Et euh, à partir de ce personnage-là, de son CV, il faut euh, imaginer, appliquer sur euh, un des, pardon, postuler, pardon, sur un des emplois, une des offres d'emploi qu'on a créées, une des quatre. Euh, on peut faire la même situation à partir de la situation réelle. Donc, à partir de la situation de l'élève ici, il pourrait lui-même aller trouver des offres d'emploi sur le moteur de recherche d'emploi Québec. Donc, euh, on a mis le lien évidemment dans la tranche. Et euh, à partir de ces offres d'emploi-là, trouver. Euh, l'offre d'emploi à laquelle il aura envie d'appliquer, qui correspond le mieux à euh, sa personnalité, à ses expériences, à ses compétences. Ou on offre aussi le choix de faire une sorte de mélange un peu des deux. Donc, à partir du réel CV de l'élève, euh, aller appliquer sur une des offres d'emploi fictives que nous avons créées puis évidemment qui euh, sont très inspirées de vraies offres d'emploi. Pour ce qui est de la tâche finale, donc euh, l'élève va avoir appliqué sur une des offres d'emploi, euh, soit à partir de son vrai CV, soit à partir du personnage d'Arnaud, et à ce moment-là, il devra justifier euh, son choix, pourquoi il a, il a choisi d'appliquer sur telle offre d'emploi plutôt que sur une autre, en se basant sur trois points, donc soit ses qualifications et ses expériences ou celle du personnage fictif. Euh, la rémunération de l'emploi. bon. Certains peuvent préférer avoir un emploi au pourbois ou à la commission ou être travailleur autonome. Et enfin, justifier euh, à partir de l'horaire et des conditions de travail. Donc, tu dois justifier en présentant des avantages de l'option qu'il a choisie, mais aussi en écartant dans le fond des options euh, et en présentant les inconvénients des options qu'il a décidé de rejeter. Donc, ça, ça va permettre de travailler la compétence, euh, prendre position sur l'enjeu financier. Donc, je pense que ça, ça fait pas mal le tour de, euh, des différentes tâches qu'on a créées. Évidemment, à chaque fois, on a intégré des grilles d'évaluation de, de, qui sont différentes d'une tâche à l'autre pour être le mieux adaptées possible aux différentes tâches. On a euh, créé des corrigés. Euh, quand c'est possible, on a mis les corrigés dans les diaporamas pour que vous, puissiez, voyons, que vous puissiez faire un retour en grand groupe euh, et présenter euh, les grilles de correction. Donc, si vous avez des questions, euh, je vous invite euh, à lever la main ou à poser vos questions. Sinon, euh, j'inviterai Sabrina Rousseau, donc de la CNESST, à vous présenter euh, rapidement, dans le fond, l'espace les, euh, euh, élève et l'espace enseignement de la CNESST et après l'application MAPEI qui a été développée par la CNESST. Sabrina, est-ce que tu es avec nous? Merci. Ah. Une question avant 30 secondes? Oui. oui. Une question de Sonia qui demande Est-ce que vous avez une idée à quoi va ressembler le prototype d'épreuve Non, pour l'instant, euh, la direction d'évaluation nous avait fait savoir qu'en janvier, mais peut-être plus en début février, ils allaient euh, diffuser, dans le fond, un document de référence pour ce qui est de l'évaluation. Mais pour l'instant, on n'a pas encore vu de nouvelles. Ça devrait arriver, je pense, euh, sous peu. Puis nous, en fait, on attend ça aussi pour euh, éventuellement euh, travailler sur une une évaluation, là, qu'on pourrait diffuser dans le réseau, aussi. Donc, euh, est-ce que ça répond à ta question, Sonia? D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Je vais laisser la parole à Sabrina. Vous ne pouvez pas la voir, elle n'a pas, pas de caméra, mais on va l'entendre. Oui, merci, Claudie. Euh, donc, oui, là, je suis de la CNSST donc je vais juste... Euh, vous présenter en fait les outils là, euh, que nous on a développés à la fin de ceci pour les enseignants et pour les élèves. Euh, le récitus s'est inspiré là, de, de nos activités, donc euh, ça peut être un complément là, que vous pouvez utiliser euh, si vous le désirez. Donc euh, on a la zone « Jeunes au travail euh, ». Je crois que dans le document, là, il, y a les, il y a les liens. Donc, euh, « Jeunes au travail » a quatre sections, une pour les jeunes, une pour les enseignants, une pour les parents, une pour les employeurs celles que vous allez peut-être plus utiliser, c'est celles jeunes et celles enseignants. Euh, celle sur la, la section plus enseignants, il y a la zone enseignants. Donc là, toutes les activités euh, qui touchent autant l'équité salariale, la santé sécurité et les normes du travail s'y retrouvent. Il y a une quinzaine d'activités pour le moment. Puis, si vous avez des questions, vous pouvez aussi nous écrire. Là, il, y a, il y a une adresse courriel pour nous écrire. Puis, vous pouvez aussi remplir le sondage si vous avez des commentaires sur les activités qui sont là. Euh, dans la section jeunes, Là, vous avez euh, plusieurs outils là, pour les jeunes, mais entre autres, un questionnaire euh, qui est sur les trois secteurs. Donc, vraiment, c'est des questions, c'est un quiz interactif que les jeunes peuvent compléter tout seuls ou peuvent compléter euh, en groupe. Euh, donc, en fait, ça permet vraiment de faire un récapitulatif sur les trois, les trois secteurs, équité, santé, sécurité, normes de travail. Ça peut faire un, un beau recap là, euh, des, trois, des trois notions, en fait. Euh, je ne sais pas si... J'avais mis l'autre diapo sur l'application MAPEI. Bon, ça, c'est la zone d'enseignant Donc, euh, l'application MAPEI... Oui, la zone d'enseignants, merci. <rire> pour l'application MAPEI, elle se retrouve sur le site Internet de la CNSST, là, sous l'onglet Normes du travail. Euh, c'est dans les services en ligne. Donc, euh, les, les, les jeunes et les moins jeunes peuvent euh, télécharger l'application pour noter leur heure de travail. Euh, donc, ça permet là, de... de c'est un réflexe qu'on veut développer, nous, à la CNSST, donc que les jeunes notent leur heure de travail et vérifient par la suite sur leur de paye qu'ils ont bien été payés pour chaque heure travaillée. Donc, l'application permet là, de, de, de faciliter ce travail-là. Donc, euh, il y a une activité qui a été créée directement sur cette application-là aussi sur le site euh, d'un enseignant. Sinon, vous pouvez aussi inviter les élèves à télécharger l'application directement pour puissent noter leur heure de travail. Donc, je ne sais pas si vous aviez des questions. Moi, ça fait pas mal le tour, là, pour les, les, les services qu'on offre à la CNSFP. Bien, merci beaucoup, Sabrina, de ta présentation. Euh, je ne sais pas s'il y a des enseignants qui auraient, ou des CP qui auraient des questions plus précises sur des noms du travail, est-ce que vous avez commencé à explorer dans le fond des activités ou… Euh... Entre nous, on a, on a beaucoup utilisé là, toutes les mises en situation que la CNESST a créées. C'est vraiment une bonne façon d'un euh, peu aborder puis faire le tour des normes du travail. On, personnellement, on a appris quand même beaucoup de choses. Euh, les, euh, dans l'activité comme telle, on n'a pas tout utilisé, donc il y a beaucoup plus de matériel euh, disponible encore sur le site de la CNESST. Je pense que déjà, juste de faire développer aux élèves euh, le réflexe d'aller voir sur ce site-là, c'est quand même très bien présenté, très bien vulgarisé. Donc, c'est euh, vraiment du bon matériel. Je te remercie énormément. Ah oui, il y a eu. Bon le concours. Donc, monde me rappelle qu'on a le concours vidéo. C'est jusqu'au mois de mars. Si vous avez le goût de, part... de faire participer vos élèves, en fait, il y a des prix en argent et pour les élèves et pour l'école qui va être gagnante. Donc, euh, tous les détails là, sont à le, le milieu de lien vers le concours. Donc, l'idée, c'est de faire euh, une vidéo d'à peu près 10 minutes sur le thème de mon premier emploi, euh, d'inviter les jeunes à aller faire cette vidéo-là. par la suite, nous, on analyse euh, les candidatures reçues, puis il y a des prix qui sont décernés en argent. Donc, tous les détails là, sont vraiment sur le site Internet. Ça peut être une façon là, euh, de faire encore une fois un beau récapitulatif pour euh, aborder les normes du travail. Hein. Euh, ben, merci beaucoup, Sabrina, encore. Euh, je vais juste vous rappeler aussi euh, que le, tout le matériel est disponible en anglais, a été traduit par LEARN, donc les liens se trouvent euh, euh, sur la page édicine.resistice.ca ou directement sur le site de LEARN. Donc, on remercie vraiment les euh, conseillers pédagogiques de LEARN qui ont traduit tout ça. Euh, voilà, je pense que ça fait assez le tour de ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Est-ce